Comment apparaître dans les recommandations sur YouTube Tu passes du temps à créer du contenu, tu mets parfois plusieurs heures en comptant l'écriture, le tournage, le montage, et là tes vidéos elles font que quelques vues et tu te dis, j'en ai marre, clairement j'en ai marre. Est-ce qu'il y a des petites astuces, des petits trucs, pas qui vont multiplier mes vues par 10, mais qui vont au moins me permettre d'avoir un peu, tu vois, une courbe de croissance, comme ça qui va monter très légèrement et qui va faire qu'à la fin, Enfin, tes vidéos vont commencer à décoller, à être de plus en plus recommandées et à augmenter ton nombre d'impressions, Mots que je vais t'expliquer dans la vidéo. Salut, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de youtubeurs étudiants, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à nous rejoindre. On attaque tout de suite dans le vif du sujet Comment apparaître sur ce bandeau latéral que tu peux voir à droite des vidéos où euh, parfois ça te recommande, on va dire, divers youtubeurs Comment faire un petit peu pour forcer l'algorithme à recommander plus de vidéos de toi Attention, pas à tout le monde, mais à ceux qui regardent du contenu similaire au tien. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Euh, on ne connaît pas euh, les dessous de l'algorithme de YouTube, bien sûr, en profondeur. Parce que si tu connaissais euh, comment fonctionne l'algorithme, tu aurais juste à faire une vidéo qui répond parfaitement aux critères et tu pourrais tomber top 1 tendance. C'est pour ça que les youtubeurs passent leur temps à essayer des nouveaux formats, à essayer des nouveaux types de vidéos, à essayer d'analyser leurs résultats et à partir de cette analyse de résultats, d'en déduire des conclusions ou des petits morceaux d'algorithme en se disant « Ah ouais, ça, ça fonctionne mieux que ça. Euh, si tu fais ça à tel moment, YouTube ne va pas te mettre en avant. » Voilà, essayez un peu de comprendre euh, l'envers du décor, si on peut dire. Donc, quand tu regardes une vidéo sur YouTube, tu peux voir que sur le côté, il y a des miniatures qui sont proposées d'autres vidéos. Donc, pour ces autres vidéos, euh, en fait, à chaque fois qu'elle apparaît, euh, cette vidéo, euh, de peu importe à qui elle est, ça lui génère une impression. Donc, une impression, c'est quoi Quand tu regardes, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, voilà, la vidéo de n'importe qui, euh, si tu as, je ne sais pas, euh, 5 vidéos, bah, tu vois 5 de mes vidéos qui sont à droite, ça me génère 5 impressions. Une impression, c'est le nombre de fois, pour faire simple, hein, je te l'explique dans les grandes lignes, où on va voir ta tête, où on va voir ton, euh, ton contenu qui va être proposé. Pour te donner un peu une statistique, la chaîne YouTube, là, actuellement, elle est sur euh, à peu près 12 millions d'impressions. Donc, ça veut dire que la chaîne a été... Euh, Enfin, toutes les miniatures de la chaîne, toutes miniatures confondues, ont été proposées 12 millions de fois en tout, ce qui est quand même assez énorme et assez conséquent. Donc toi, comment tu peux faire pour augmenter tout simplement ce ratio En fait, quand tu vas créer ta description sur YouTube, tu vas renseigner divers éléments. D'ailleurs, maintenant que j'y suis, si tu veux que je te fasse une vidéo pour te dire comment rédiger une bonne description YouTube, tu peux laisser ton like et me le dire dans les commentaires. Et si je vois que vous êtes beaucoup à être intéressé par ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. En attendant, dans cette description, il y a un élément que je vais te mentionner maintenant, c'est qu'à la fin du, des descriptions, tu peux le voir même sur la mienne là actuellement, il y a des hashtags. Et ces hashtags permettent un peu de référencer ton contenu, si on peut dire. C'est un peu comme, tu vois, une base de données où, pour faire simple, c'est euh, « Ok, les vidéos qui ont le même hashtag, c'est des vidéos qui sont sur le même thème. » Ce qui fait que quand tu vas regarder euh, le, les vidéos d'un autre YouTuber, par exemple, je ne sais pas, n'importe qui, imaginons un autre YouTubeur qui fasse euh, la même chose que moi, si YouTube capte qu'avec cet autre YouTuber, on fait le même type de contenu, bah dans les suggestions, il va te proposer des vidéos qui ont un peu le même concept. Et pour lui faciliter le travail, en fait, s'il voit que tu regardes la vidéo A de quelqu'un et que toi, il y a une de tes vidéos B qui a le hashtag, euh, par exemple moi, qui a un hashtag brasier bah, il va se dire « Ok, les vidéos hashtag brasier ça fait le lien entre ces deux chaînes. » Donc ce qui fait qu'après, bah, quand les gens ils vont regarder ce type de contenu, YouTube va capter que c'est le contenu que tu proposes, qu'il est similaire et qu'il plaît aux gens. Et donc, comme elles auront toutes le même hashtag, il va y avoir de plus en plus de vidéos sur le côté euh, droit qui vont être référencées ou en dessous, euh, peu importe si tu regardes sur téléphone. Mais tu vois, il faut vraiment voir ça comme... YouTube, il propose une série de, de vidéos et son but, c'est de te faire rester sur la plateforme. Donc, euh, il va proposer les vidéos les plus pertinentes. Et si as, il voit que quelqu'un a une chaîne spécialisée sur un domaine, qu'il a mis son hashtag avec son prénom de chaîne, donc moi, je te conseille de faire ça, de mettre hashtag ton nom de chaîne, ça va faire que YouTube va se dire derrière, ok, cette personne, euh, souvent, les gens, quand ils ont vu la vidéo A, ils cliquent sur celle-ci. Donc, on va proposer de plus en plus de vidéos euh, de, de la personne B pour pour donner suite au, au contenu initial qui regardait. Si c'est un petit peu flou, j'en ferai une vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça t'aura aidé. Pour rejoindre la missive YouTube, c'est une newsletter quotidienne que j'envoie, j'envoie un email par jour pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études, c'est le premier lien en description. Je refais un petit dernier schéma global avant de conclure cette vidéo pour euh, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, s'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, euh, quand tu vas regarder la vidéo de quelqu'un, il va y avoir des vidéos sur le côté droit qui vont être suggérées. Si tu veux qu'il y ait de plus en plus des vidéos de ta chaîne qui soient suggérées, il faut que tu mettes « hashtag le nom de ta chaîne » dans la description. Comme ça, si les gens qui regardent la vidéo d'un autre YouTuber cliquent sur ta vidéo, YouTube va de plus en plus comprendre qu'il y a un lien à faire entre la vidéo de l'autre YouTuber et ta vidéo. Donc, la personne, euh, donc YouTube va recommander de plus en plus de vidéo à droite de la vidéo de l'autre youtubeur. C'était un petit peu complexe pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.